Cette formation, c'est une véritable transformation, une transformation inclusive parce que c'est vous qui allez la mener. L'histoire, c'est de changer de prisme, de comprendre comment vous fonctionnez et comment vous allez pouvoir gagner à fonctionner différemment avec les personnes qui vous entourent, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine personnel, vous allez voir à quel point cette transformation que vous allez vivre, revivre, sentir, elle va être impactante dans tous, les, dans tous vos cercles de fonctionnement. Et c'est ça qui est formidable. Et je pense qu'en cette période si difficile de crise, où toutes les certitudes tombent, où tout ce qu'on avait prévu comme modèle mentaux sont en train de se transformer, c'est peut-être aussi une très belle occasion de prendre soin de soi. Et qui peut prendre soin de soi que soi-même. Pourquoi attendre que ce soit les autres Pourquoi attendre que les autres systèmes se mettent en place Alignez-vous avec vous, découvrez vos valeurs, vos fonctionnements, vos peurs, vos craintes pour que demain vous soyez la réussite, votre réussite. Et vous verrez, ça va forcément impacter votre famille, vos amis, l'ensemble de votre écosystème. Et vous verrez que de nouvelles voies s'ouvrent à vous. Foncez, c'est pour vous. Le programme est extrêmement riche. La question c'est euh, Qu'est-ce qui va faire sens pour vous À un moment donné, quand vous allez rencontrer, par exemple, Alain Deluc, qui va vous parler des, de l'influence, de l'équipe, comment fonctionner ensemble, comment mieux collaborer. Quand vous allez rencontrer, par exemple, Lisa, qui va vous parler justement d'intelligence collective, d'intelligence émotionnelle. Ou quand Roselyne va vous parler des valeurs ou de l'art de questionnement. Ou encore quand vous allez vous connecter au vivant avec Serge. Ou encore, oh que vous dire, il y en a tellement Les enrichissements sont tellement forts, en fait, la question c'est... Chacun va vous apporter quelque chose et vous allez forcément le vivre différemment. Et ce sont autant de leviers, de ressources qui vont vous permettre de passer d'un état, quand vous allez rentrer dans la formation, à un nouvel état, un, nou un nouveau vous. Et vous allez apprendre à vous renouveler. Et quoi de plus important dans notre vie aujourd'hui d'avoir cette capacité à se renouveler On va vivre obligatoirement avec l'homme-machine, on va vivre obligatoirement avec des algorithmes. Si demain on n'est pas capable d'être plus créateur, de pouvoir avoir cette créativité au bout des doigts, bah forcément on va avoir du mal à survivre. Donc cette formation est là pour vous donner des outils pour vous créer un nouvel ensemble, pour vous créer un environnement qui sera pour vous épanouissant. Et c'est ça le plus important, mais je suis sûre que vous allez le vivre aussi à votre façon. Mon avenir, je le construis dès que j'ai commencé cette formation, parce qu'en fait on apprend tout le temps. Et ce qui est incroyable, c'est que vous allez continuer à apprendre au-delà de cette formation, euh, d'une part parce que les professeurs sont extrêmement enrichissants, leurs témoignages, leurs expériences sont d'une force incroyable, ensuite parce que vous allez dans une promo extrêmement bienveillante qui va aussi vous apporter un regard différent, qui va vous permettre de sortir un peu de cette autoroute, de ce, de ce pilotage automatique que vous menez chaque jour et c'est aussi l'occasion de vous dire bah aujourd'hui je faisais comme ça, qu'est-ce que je gagnerais à faire autrement demain En quoi ça va me permettre peut-être de passer à un niveau supérieur, en tout cas de, de passer une étape différente. Et avec cette stratégie de petits pas, avec la stratégie de tous les outils qu'on va vous communiquer, avec ces interactions continues, vous allez forcément, forcément devenir une nouvelle version de vous-même, un, un nouveau moi, un autre moi, plus épanoui. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on va s'apercevoir du changement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous allez le porter en vous ce changement, et c'est ça qui vous permettra demain de créer votre avenir, de créer votre futur et pas celui qu'on vous impose.